Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Questions sans détour politique ce soir. Nous sommes en pleine campagne des élections législatives et des candidats dans les quatre circonscriptions de la Guadeloupe vont se succéder sur ce plateau pour expliquer le choix de leur candidature. Ce soir, nous recevons Jean-Yves Ramassami, candidat dans la quatrième circonscription. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, à la Guadeloupe. Jean-Yves Ramassamy, on vous connaît sur le terrain, on connaît le chef d'entreprise, celui qui monte au créneau très souvent en Guadeloupe. Qu'est-ce qui a, cette fois, motivé votre candidature pour un poste de député de la quatrième circonscription Eh bien, tout simplement, je crois que l'expérience d'aujourd'hui, et surtout la manière que j'ai vu fonctionner l'Assemblée nationale des cinq dernières années, le rôle des députés, c'est de modifier et de voter des lois à l'Assemblée nationale. Depuis bien longtemps, nous avons des dossiers très importants au niveau de la Guadeloupe, au niveau de l'économie. Quand l'économie marche, le problème social est réglé, la jeunesse a du travail et aussi les perspectives d'embauche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si je prends un exemple où j'ai été très touché, si nous avons un problème économique aussi grave pour la Guadeloupe par rapport à la mise en place des communautés d'agglomération, qui aujourd'hui doit gérer tout le secteur économique, social, culturel, mais aussi environnemental, qui s'occupe aussi de la jeunesse. Eh bien, c'est parce qu'au moment où on votait à l'Assemblée nationale le découpage pour mettre en place les circonscriptions pour les de d'Aglo, aucun élu de la Guadeloupe était présent. Donc, ça s'est fait sur papier et sur informatique. Aujourd'hui, on peint, On paie. Ce manque de responsabilité. Vous dites qu'on subit donc cette situation parce qu'il y a eu ce manque d'action des députés guadeloupéens en place Et Oui, puisque euh, la crise depuis deux ans par rapport au Covid, tout a émis, été mis sur le Covid, mais ce n'est pas seulement le Covid qui est responsable de la crise mondiale aujourd'hui au niveau économique, la crise européenne qui engendre toutes les problématiques sur l'économie de la France, qui est aussi répercutée sur l'économie de la Guadeloupe. Et quand vous avez une faiblesse au niveau de nos parlementaires pour devoir défendre, accompagner et surtout adapter des lois dans le contexte actuel, on peut dire que la Guadeloupe n'est pas du tout, du tout bien représentée. Et c'est pour cela que ça m'a incité, ça m'a incité avec mes collègues professionnels, qui mieux qu'un socioprofessionnel, peuvent peut représenter à l'Assemblée nationale un acteur économique pour défendre le pays. oui C'est bien Jean-Yves Ramassam. C'est ça, vous êtes le candidat des socioprofessionnels. Oui, je suis le candidat des socioprofessionnels, mais aussi, je suis le candidat de l'homme d'association culturelle, sportive. Je suis aussi le candidat des problématiques des personnes âgées, puisque je suis souvent préoccupé par ces problèmes, et c'est pourquoi, à chaque fois que je peux aider, je le fais. Et si vous regardez la manière que nous avons présenté notre profession de poids, on parle beaucoup de l'économie et la première action que je vais mener à l'Assemblée nationale demain quand je serai député, c'est de faire adopter une loi, une loi pour pouvoir remettre en place d'autres statuts qui existent par rapport aux statuts sociales et fiscales concernant les charges sociales de la guadeloupe pour nos petites et moyennes entreprises. Nous a... avons un système inadapté oui. par rapport au fonctionnement économique de nos entreprises. Et quand ce système maintenant sera définitivement réglé par un parlementaire dont je serai l'acteur de ce dossier, et eh bien tout simplement l'économie va être relancée. Les entreprises vont se mettre dans une autre situation moins compliquée car le problème de charges sociales et fiscales doit être réglé. Là aussi, je vais travailler. C'est d'autres secteurs. Quand vous voyez le problème qu'on nous regarde aujourd'hui par rapport à la situation familiale des Guadeloupeens, le pouvoir d'achat. Oui, c'est l'une des grandes questions de cette campagne électorale. Quel type de proposition on peut faire pour garantir ce pouvoir d'achat qui a été mis à mal ces derniers temps Eh bien, le pouvoir d'achat, après une réunion que j'ai eue avec euh, les services de l'État et le préfet, où ils sont entièrement d'accord avec ma proposition c'est que le gouvernement doit mettre en place par rapport à l'augmentation brutale et élevée de l'essence, par rapport à l'augmentation de tous les produits alimentaires où, vraiment ou qui touche directement le panier des Guadeloupéens et des Guadeloupéens, par rapport à l'augmentation de tous les prix des matériaux de construction, avec aussi un problème qui met les agriculteurs en difficulté aujourd'hui, c'est le problème à plus de 100% de tous les produits qu'utilisent les agriculteurs dans, au niveau de tous les secteurs d'activité professionnelle. Là, je vais demander au gouvernement d'adopter un financement spécial pour pouvoir permettre à redémarrer l'économie de la Guadeloupe et couvrir ses apportations de prix. Après discussion, je peux vous dire déjà, je ne suis pas encore à l'Assemblée nationale, mais en Guadeloupe, les services de l'État... Après discussion, ont vu de très, très, très bon l'œil cette proposition. Je serai aussi à l'Assemblée nationale pour pouvoir accompagner le développement touristique, accompagner les marins pêcheurs, demander plus de possibilités dans la sud de la basse terre, un, euh, un littoral qui a complètement été oublié par le système qui est en place. Donc je vais discuter, oui. et c'est pour cela qu'il y a eu un représentant euh, du gouvernement en Guadeloupe cet an dernier, pour faire une étude complète de la sud caraïbe qui nous a rencontrés entre, entre, en tant que président de la Fédération du Tourisme, et que nous avons fait des propositions. Vous voyez on, entend, on entend bien effectivement le candidat qui, oui. qui veut relancer l'économie guadeloupéenne, mais il n'y a pas que ces sujets-là euh, qui intéressent mais je viens, les population. Je je la question de, de, de, de la santé, vous. la question viens, de l'eau également. Je viens oui. avec vous. Parce que Pourquoi j'ai voulu développer le secteur économique et Parce que si on arrive à régler le maximum des problèmes des entreprises guadeloupéennes, demain, nous allons pérenniser les emplois, nous allons encore refaire démarrer les entreprises qui vont créer des activités supplémentaires, qui vont créer des impôts, qui vont régler le problème de la jeunesse et bien entendu améliorer le social. C'est ça l'objectif d'un vrai parlementaire. C'est de apporter des sujets, créer, par exemple, quand vous voyez le manque à gagner des marins de pêcheurs par rapport au clandicone, ils ont supprimé des périmètres de sécurité oui. sur le littoral entre Petit Beau et Baïf. Là, il y a une manque à gagner. Je demanderai à revoir cette surface maritime pour élargir avec les pays des, des, des ACP et surtout permettre à la Caraïbe de revoir tout le système, puisqu'il y a une vraie discussion à mettre en place. Mais là aussi, c'est discuter au niveau parlementaire, discuter avec le gouvernement, amener ce dossier devant le président de la République pour pouvoir négocier avec les chefs d'État dans la Caraïbe. Vous voyez, je ne suis pas encore député, mais le nombre de dossiers que je suis en train de traiter avec les services de l'État pour pouvoir permettre de corriger ce qui se passe, Merci. aussi de développer le social. C'est le candidat qui arrive avec des propositions. C'est ce que vous dites. Pas forcément contre des appareils politiques, contre des en positionnements politiques, envie. mais avec des propositions. Je ne suis pas un homme de parti. Trop souvent et trop longtemps, la Guadeloupe a été le jambon dans le paix. À tout moment, nous sommes bouffés. Et là maintenant, je crois qu'il n'existe plus de partis politiques en France. On regarde ceux qui se mettent ensemble pour pouvoir essayer de présenter un groupe moi, je serai sur le banc des non-inscrits. Déjà, j'ai une possibilité de m'exprimer plus longtemps, puisque nous sommes moins nombreux. Mais il y a des exemples. Il y a des députés qui sont présidents aujourd'hui, qui ont été pendant cinq ans les non-inscrits. Donc, je serai là pour travailler avec le gouvernement en place. Dès qu'il y a un dossier qui rentre dans l'intérêt général de la Guadeloupe, je serai là pour pouvoir voter avec cette proposition. Mais je serai là aussi pouvoir faire modifier certaines lois, apporter aussi des amendements et aussi de crier, de créer des dossiers importants. Par exemple, quand je vois le problème, c'est maintenant que j'entends, ce matin encore l'actualité, que j'entends subitement des élus, certains pays qui sont préoccupés par le problème du personnel, des hôpitaux et des sapeurs-pompiers. Oui. Mais ça fait déjà plus d'un an que ce problème existe. Moi, j'étais seul qui a été. Dès lors qu'il y a eu le problème, je suis monté au créneau pour dire non. Vous êtes pour la réintégration des soignants. Je suis pour la réintégration des, des soignants, mais surtout, là aussi, homme que je suis, rassembleur en Guadeloupe. Je veux demander à l'ensemble des députés de la Guadeloupe que nous nous mettions ensemble pour demander au gouvernement de modifier cette loi qui avait pris une décision pendant la crise du covid pour pénaliser les pères et les mères de famille qui travaillent dans les hôpitaux. Parce que moi, j'ai vu dans mes yeux, au début de cette crise, que les infirmiers et les infirmières travaillaient avec des sacs de poubelle comme blouses. Pourquoi à ce moment-là, ils étaient, ils étaient les yeux de la terre et aujourd'hui, subitement, on les a expulsés de leur fonctionnement. Ce sont des femmes et des hommes qui souffrent énormément. Donc je demanderai de les, de les réintégrer dans leur vie professionnelle, mais surtout de payer tous les salaires qu'ils ont bloqués. Oui. Donc vous voyez, ce sont des dossiers qu'il faut négocier en groupe. Une et c'est pourquoi j'étais étonné de voir subitement apparaître un groupe oui, particulier. Mais vous regrettez que les députés en place n'aient pas réagi au moment où il fallait. Ils n'ont jamais réagi. Et même les certains présidents et les Guadeloupéens, ils étaient contre le personnel des hôpitaux et de sa propre vie. Là, maintenant, ce sont des phrases, des articulations euh, électorales qui sont en train de mettre en place. La population guadoupéenne a pris une décision dès le deuxième tour des élections présidentielles. C'est une position de sanction pour montrer que le système politique qui est mis en place aujourd'hui n'est plus adapté ni pour la jeunesse, ni pour l'économie et ni pour les personnes âgées. La vie quotidienne des Guadeloupéens aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir un fonctionnement comme ça existait avant. Je... Et c'est pour cela que j'ai des propositions pour les personnes âgées. Parce qu'il y a énormément de personnes âgées qui ne peuvent pas bénéficier des EHPAD. Le montant mensuel est trop élevé. Là aussi, il faut un accompagnement de l'État par rapport à ces personnes qui sont difficiles, qui ne peuvent pas bénéficier de ces hébergements qui, aujourd'hui, sont un hébergement de luxe en bateau. Un mot, Jean-Yves Ramassami sur un dossier central que vous connaissez. Vous êtes un habitant de cap Esterbello. La question de l'eau, c'est la loi justement française qui a permis la création de, du nouveau syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Est-ce que ça a été bien fait Est-ce que finalement, il ne faudrait pas peut-être demander à l'État plus de participation Il existe ce syndicat, mais avec tant de problèmes. Bien, vous savez, eh bien, il est là, il est là sur mon dossier, sur euh, ma profession de foi. Rappelez-vous, M. Warren Schengen, en 1992, c'est Jean-Yves Ramassamy, qui avait soulevé le problème de l'eau. C'est Jérôme Massami qui avait fait enlever au moment de la SOGEA le forfait de 150 francs. Et c'est Jérôme Massami qui avait mené les premières grandes actions sur l'eau. J'ai toujours été celui qui a participé pour essayer d'apporter des solutions. Mais quand je vois la manière que ça a été négocié, la manière que ça a été fait, dirigé depuis Paris, ce ne sont pas les Guadeloupéens qui ont mis en place tout ce système. C'est une proposition de l'État et c'est quoi dans ma proposition de foi? Je dis, pour pouvoir résoudre le problème de l'eau, il faut que l'État respecte ses engagements, l'intégralité de ses engagements financiers, pour qu'on puisse résoudre le problème de l'eau. Ça aussi la relation avec l'État. On prend l'exemple de l'eau, mais la relation de la Guadeloupe avec l'État, c'est un sujet qui vous interpelle. Ah oui, on dirait que vous avez lu ma proposition de foi. Alors, en tout cas, ce sont des sujets, des questions posées par les Guadeloupéens. Eh bien, ce que je dis aujourd'hui. Il faudrait que le gouvernement revoie son fonctionnement avec la Guadeloupe. Il faudrait que le gouvernement revoie les systèmes de communication entre les services de l'État et nos élus politiques. Mais il faudrait surtout que le gouvernement puisse adapter un fonctionnement où il faut tenir compte des préoccupations quotidiennes des de la population Jean-Yves Ramassami, le temps qui nous était imparti s'achève. Il convient pour nous, maintenant, comme la loi nous y oblige, à rappeler l'ensemble des candidats dans cette quatrième circonscription. Ils sont au total 12 candidats, dont Germain Parent avec Lydie Montuel, Marguerite Civis avec Francis Ténard, Jordan Coudré avec Lita Daomé, Jean-Yves Ramassami donc avec Judex-Henri, Marilus Panchard avec Muriel Dorville, Lucille Lutin avec Betty S. Tripot, Cédric Loupadière avec Davy Julieno, Christian Zosio, candidat avec Walter Illiger, Alain Avril avec Didier Léon Yannetti Pesley avec Jocelyn Zou et Christine Houblon avec Narcisse Agui ainsi que Elie Califère avec Nadia Carl mathias Voilà donc pour ce numéro de QSD, d'autres questions sans détour avec d'autres candidats dans l'ensemble des circonscriptions de Guadeloupe à venir sur votre antenne. D'ici là, très bonne soirée.